Donc euh, effectivement, je vais vous présenter le bilan de l'axe euh, éducation et plurilinguisme. Je m'appelle Marion Lemoine, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. Euh, un premier point euh, concernant les euh, forces vives, euh, les référents euh, et membres du comité scientifique, euh, marie Cosa, Carmen Avram, euh, Marion Lemoine, euh, Martine de Rivry et Eric Montero. Euh, nous comptons 37 membres euh, enseignants-chercheurs référencés au sein de cet axe, quatre doctorants et six doctorant en cours d'affiliation au réseau et euh, c'est un travail euh, particulier que nous allons mener spécifiquement concernant les doctorants, j'en parlerai euh, un peu plus tard. Enfin, plusieurs enseignants-chercheurs d'universités étrangères et françaises associés à la démarche. Je n'ai pas présenté la liste nominative de chacun des membres parce que euh, euh, je suis très mauvais dans euh, les technologies et euh, ça débordait de la, de la page. Donc j'exagère à peine, euh, mais je trouvais que cette présentation sous forme de liste euh, euh, n'était pas... Euh, comment dirais-je, bienvenue dans ce que je présente, mais bien sûr, euh, elle sera tenue à votre disposition, elle sera adossée euh, à ce document euh, ultérieurement. Euh, D'abord, une synthèse des événements scientifiques et de vulgarisation organisés par l'Axe. Alors, les membres de l'Axe euh, Éducation et Plurilinguisme ont décidé de construire un projet fédérateur, euh, ex novo, au sein du réseau, pour euh, apporter exploiter les spécificités de, des champs de recherche et des terrains d'observation dans lesquels les membres s'inscrivent déjà, ou dans lesquels il pourrait s'inscrire collectivement euh, et ainsi fédérer à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et au-delà. Et pour cela, euh, le choix a été fait de de travailler sur un objet possible, en tout cas une démarche scientifique qui va permettre de déployer différents objets à partir d'une thématique qui nous permet de nous réunir, qui est celle des situations de vulnérabilité et des insécurités en contexte de plurilinguisme. Quand on parle de situation de vulnérabilité, on ne parle pas que des vulnérabilités, on parle bien évidemment d'interaction, d'échanges, mais on parle aussi des manières dont euh, des institutions, des acteurs peuvent nommer, euh, catégoriser, classer euh, certains publics. Et euh, à partir de ces nominations, de ces classements et de ces catégorisations, peut-être parfois enfermer ces publics euh, dans euh, des cases. Euh, et euh, ce qui peut... Euh, prolonger les formes de vulnérabilité ou les accentuer, voire même les cumuler. Quand on parle de situation de vulnérabilité, on parle aussi, pour ce qui nous concerne, des insécurités qui sont liées à ces situations de vulnérabilité, insécurité linguistique, sociale, culturelle, identitaire, euh, non seulement pour les personnes qui sont concentrées, concerner et regarder à travers ces euh, questionnements, mais aussi pour celles et ceux qui travaillent euh, avec elles euh, ou euh, en leur bénéfice, euh, des formateurs, euh, des enseignants, euh, des euh, personnels euh, juridiques, sociaux, éducatifs, sanitaires, euh, des euh, personnes qui travaillent euh, au plan de l'accueil de l'accompagnement et de la régularisation possible de certaines situations qui peuvent être euh, elles-mêmes euh, sous l'effet de ces vulnérabilités euh, en ressentant elles-mêmes des formes de vulnérabilité émotionnelle professionnelle dans le cadre de la maîtrise de leurs pratiques quotidiennes qui sont ébranlées et remises en question et puis qui peuvent être aussi dans des formes d'insécurité puisque elles sont face à des situations qui sont toujours singulières et qui peuvent extrêmement perturber leur travail, la définition même qu'ils en ont et leur capacité à considérer qu'ils sont dans des situations de compétence et de maîtrise dans le cadre de ces contextes de plurilinguisme. Plusieurs réunions, entre, et c'est donc à travers cela, même si c'est dit très très rapidement, c'est donc à travers cela et au regard de cette évocation, qu'on appuie notre réflexion, notre démarche et qu'on va déployer un certain nombre de terrains de recherche ou articuler et fédérer des questions des objets et des terrains qui sont déjà au travail euh, euh, mise en œuvre par euh, des collègues qui euh, sont au sein de cet axe ou qui vont être approchés et euh, se rapprocher de nous dans le cadre de cet axe. Euh, plusieurs réunions entre animateurs de l'Axe ont été organisées ces 12, der ces 12 derniers mois. Alors, euh, je sais que le réseau est plus euh, récent dans sa phase de consolidation, mais en réalité, on avait euh, euh, pressenti un certain nombre de choses et on était déjà quelques-uns à, à s'être réunis, en distanciel d'abord, puis en présentiel. Évidemment, il a été rappelé que le 29 juin a été une journée très importante pour le réseau. Mais aussi pour une rencontre en présentiel pour certaines et certains d'entre nous. C'était la première fois que nous nous voyions alors que nous travaillons ensemble depuis de longs mois. D'abord, dans un premier temps, pour un atelier qui a consisté à esquisser les contours du projet. On est parti de l'idée que c'est peut-être en allant et en s'éloignant en éloignant, en des incertitudes initiales et en essayant de forger progressivement un projet commun, qu'on allait se découvrir progressivement et voir comment on pouvait coopérer et apporter des éléments constitutifs à l'élaboration de ce projet et des différents objets qui y seront associés. Le 30 novembre, c'est-à-dire assez récemment, nous avons organiser notre deuxième atelier en présentiel. Il a consisté en travail de conceptualisation, de construction progressive, non seulement du projet, mais aussi de l'identification de certains des objets et terrains, ainsi que euh, l'élaboration en cours de l'inventaire des démarches qui sont préexistantes démarches en termes de recherche, démarches en termes de contact avec des terrains, démarches en termes d'accompagnement, y compris par la recherche, auprès de certains professionnels qui sont déjà investis dans ces situations de vulnérabilité. Euh, pour ce qui concerne les, euh, les événements scientifiques et de vulgarisation à, à venir, eh bien, on pourrait parler euh, des quatre étapes qui vont euh, advenir, puis de deux autres qui sont un peu plus lointaines. La première, c'est euh, d'organiser une journée d'études le 24 mars prochain, qui sera consacrée à la rencontre et au dialogue avec des acteurs de terrain, euh, entre des acteurs de terrain et des chercheurs, afin d'une part de dresser une cartographie des situations de vulnérabilité de la région, d'identifier des enjeux sociétaux en Nouvelle-Aquitaine. Alors on a déjà repéré un certain nombre de partenaires qui ont été sollicités ou qui vont l'être. On a repéré notamment qu'il y a pratiquement autant de DU passerelles qu'il y a d'universités euh, au sein de la Nouvelle-Aquitaine. C'est euh, là un intérêt euh, euh, très important, qui a déjà été euh, lancé par des collègues de différentes universités, que de euh, voir ces euh, intervenants dans les DU passerelles se rencontrer, travailler et déployer des euh, recherches communes. On a sollicité, c'est déjà fait à l'échelle de différentes académies, euh, des professionnels des casenaves On pense aussi aux mineurs euh, accompagn non accompagnés, pardon, dans le cadre des conseils départementaux, euh, auprès d'éducateurs référents, mais aussi... Euh, auprès des directions de protection de l'enfance, euh, de l'accueil et de l'accompagnement des publics réfugiés et migrants et on est déjà interpellé euh, par des euh, de nombreuses associations qui sur le territoire de la nouvelle aquitaine sont très investies sur ces questions euh, non seulement pour l'apprentissage et la maîtrise de la langue mais aussi pour euh, la capacité à, de manière interculturelle, entrer progressivement dans euh, euh, les compréhensions, les codes et les manières d'être euh, pour vivre ensemble de manière euh, pacifiée, euh, en étant aussi accepté et reçu comme tel euh, sur un territoire euh, qui, comme euh, tous les territoires, peut être euh, question, questionnant par rapport à, à l'arrivée de publics euh, qui sont différents on sait que, euh, à l'échelle de différents territoires, euh, en France métropolitaine et ailleurs, euh, l'autre euh, n'est pas toujours euh, reçu. Euh, et c'est là les questions d'altérité, de, de diversité qui seront mises en œuvre, euh, non seulement à travers la question de la langue en contexte plurilinguisme, mais aussi euh, la langue euh, et euh, les manières d'être et de faire ensemble qui euh, euh, sont véhiculées par la langue et par d'autres euh, postures et, euh, et relations qui sont euh, à mettre au travail. Enfin, on a considéré qu'il pouvait être intéressant à l'échelle des euh, universités de regarder ce qui se passe aujourd'hui auprès des étudiants ou en direction des étudiants étrangers dans le cadre du programme Bienvenue en France. Vous savez que euh, on accueille plus tout à fait de la même manière, il y a des droits de différenciés, enfin je rentre pas dans les détails, mais à partir de ça, il y a aussi des annonces qui ont été faites au, par le, les différentes universités françaises euh, concernant l'accueil et la manière de d'être bienvenu euh, renouvelée euh, au sein des universités françaises. Euh, une proposition est faite d'aller regarder ce qui se passe et éventuellement euh, de discuter avec les universités si elles le souhaitent afin de euh, les accompagner dans une forme de recherche-action qui pourrait euh, permettre d'expérimenter un certain nombre d'éléments. Euh, quelques collègues plus récemment ont proposé de regarder aussi ce qui se joue au niveau de la formation doctorale et des conditions de mobilité euh, estudiantine à, à l'échelle de la Nouvelle-Équitaine, à l'échelle de notre université. Mobilité entrante et sortante dans le cadre de la formation et au-delà. Mobilité aussi en termes d'insertion postdoctorale euh, pour voir euh, si euh, éventuellement certains de ces étudiants, ça va pour le temps oui. Euh, si certains de ces étudiants peuvent être également, euh, à, à, après ce parcours d'excellence, des ambassadeurs de la Nouvelle-Aquitaine à l'échelle des territoires sur lesquels ils trouveraient une insertion, euh, territoire d'origine ou d'autres types de territoires qui pourraient porter y compris cette démarche euh, à, à l'échelle de la francophonie. Euh, deuxième journée autour de la présentation d'études concernant des situations de vulnérabilité en contexte plurilingue en faisant appel à des apports de professionnels et de collègues d'université, contacts sont pris, des contacts euh, sont pris avec des collègues qui exercent dans des espaces francophones et qui mettent au travail ces questions troisième et quatrième journée à l'automne 2023 et au printemps 2024, elles sont en cours d'élaboration et vous le comprendrez, puisqu'on va mettre à l'étude un certain nombre de situations de vulnérabilité en contexte plurilingue, eh bien, il s'agira de présenter un certain nombre de travaux, en tout cas dans l'état d'avancée de ces travaux, dans le cadre de la démarche, en faisant une place aux apports interface, c'est-à-dire qu'une parole sera donnée et prise évidemment par les professionnels qui seront investis dans des démarches de recherche, action, formation. Il s'agit pas que de faire des journées d'études à dimension scientifique, mais bien de dialoguer. Et puis, une place non négligeable sera aussi accordée aux travaux de doctorants. On pense et on prévoit, on envisage, en tout cas, on fait la proposition d'organiser régulièrement des doctoriales, ce qui nous permettrait d'associer des doctorants à ces travaux, mais aussi de valoriser leurs travaux en cours. Les 5 et sixième journées se dérouleront à l'automne 2024 et au printemps 2025. Elles sont plus lointaines. Elles seront centrées sur l'analyse d'expérimentations en cours, en situation de vulnérabilité. Euh, euh, initiés avec les terrains qui euh, nous feront euh, euh, la confiance de travailler avec euh, nous, avec euh, différents euh, chercheurs, euh, avec différents groupes de chercheurs. Le but étant euh, de mesurer ce que euh, ces expérimentations... Euh, euh, qui auraient été abordés et approchés dans le cadre de recherche, action, formation, produisent et à partir de là euh, dénoncer un certain nombre de, pro de préconisations peut-être euh, en direction des professionnels, diriger en tout cas la réflexion et la décision dans le cadre des politiques publiques. Et c'est là euh, une des commandes de, euh, euh, de ces réseaux structurants. Euh, enfin, à l'automne 2025, une occasion nous est euh, faite d'organiser un colloque qui euh, réunira euh, un grand nombre d'entre nous, nous l'espérons. Et ce colloque aura lieu dans le cadre des septièmes assises européennes du plurilinguisme, euh, qui auront lieu à Bordeaux. C'est une occasion tout à fait euh, importante et euh, ce sera un moyen de valoriser les travaux euh, qui auront été menés dans le cadre de cette démarche euh, sur trois années. Euh, pour résumer... Euh à la fois le projet, mais aussi les horizons. Vous comprenez que nous sommes à la croisée des regards sur des questions complexes, des membres chercheurs relèvent de l'anthropologie, de la didactique du FLE et des langues. Il y a des linguistes, des chercheurs en sciences de l'éducation, des sociolinguistes, des sociologues de différents espaces géographiques et nous espérons voir venir vers nous des collègues d'autres disciplines, des juristes, des politistes notamment, euh, les insistes du euh, européennes du plurilinguisme euh, clôtureront cette démarche, je l'ai dit. Euh, vous comprenez aussi que notre processus est un processus qui assume une dimension heuristique, euh, qui se fonde sur un dia dialogue interdisciplinaire et qui compte... Euh, dans son élaboration et ses productions euh, euh, soulever des enjeux et reprendre pour les analyser des enjeux qui sont des enjeux de terrain, qui sont énoncés en partie par les praticiens de terrain et euh, qui permettront de se saisir de questions vives qui sont euh, développées à l'échelle du territoire de la Nouvelle-Aquitaine et peut-être même au-delà. Le domaine de la formation et de la professionnalisation sont forcément euh, mobilisés et le seront euh, encore plus dans les mois qui viennent, mais aussi les métiers de la, la relation au sens large, social, éducative, sanitaire, d'insertion, euh, et enfin les questions de droit public et de politique publique seront certainement convoquées. Il y a pour l'instant des discussions, et il y a déjà eu des rencontres avec les collègues des axes transfert et axes numérique, notamment, mais à l'échelle de notre réseau, il est évident que nous discuterons aussi sur sollicitation ou sur initiative avec les autres axes. Quelques éléments sur les publications scientifiques, la synthèse des publications parues en cours est en... En, comment -je, en cours de travaux, en cours d'élaboration. On a fait un inventaire, mais on réfléchit aussi à ce qui va être proposé dans les mois et les années qui viennent. Euh, proposition est faite de... Euh, d'envisager des mémoires de M et des euh, sujets de thèse, des objets de thèse dans le cadre de cette démarche, sur des objets qui seraient articulés à la démarche que nous lançons. Courant 2023, il y a un projet euh, de publication dans une revue indexée. Euh, on ne sait pas dans quelle discipline. En tout cas, plusieurs contacts ont été pris. On note notamment les cahiers euh, de la sociolinguistique. Euh, je vois que le... Euh, le bon, c'est pas grave. Euh, en... À la fin 2024, on imagine une publication d'un volume de la collection euh, euh, Archives contemporaines. C'est bien ça Collection franco euh, Voilà, mais euh, je, je vais trop vite. Donc, euh, enfin, je termine en disant que pour nous, euh, on voit euh, le premier des points forts, euh, ce sont les rencontres pluri-interdisciplinaires et interuniversitaires. Euh, la projection d'une démarche de recherche commune engagée avec des acteurs de terrain. Euh, il y a sans doute des points à améliorer euh, au niveau de la communication grand public à l'échelle de notre axe, mais aussi... Euh, à l'échelle euh, du réseau, euh, nous euh, veillons à travailler à l'intégration des doctorants, mais il y a encore du travail à effectuer. À ce titre, euh, on, propose, euh, on proposerait éventuellement, nous l'avons dit des doctoriales, mais pourquoi pas, d'organiser euh, une université d'été francophonéa faunea ce qui permettrait à des chercheurs et à des doctorants euh, de présenter euh, l'état d'avancée de certains travaux, de certains projets, en dialoguant avec le grand public. Et enfin, dans le cadre de ce de cet axe, une proposition est faite et portée par Martine de Rivry concernant l'élaboration d'une cartographie des compétences plurilingues des universités de Nouvelle-Aquitaine. Cette cartographie aura pour objectif aussi de vérifier, de connaître de manière plus précise les ressources dont nous bénéficions à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine dans le réseau des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, et peut-être de mutualiser, si ce cela euh, est envisageable et profitable, afin de renforcer encore nos capacités euh, euh, dans ces champs. Voilà, je vous remercie de votre attention.